Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui nous continuons avec le formulaire de contact. Pour information nous travaillons avec l'outil Shita de la plateforme Build de Roll. La dernière fois nous avons commencé avec, nous avons commencé avec les fonctionnalités de, de l'élément formulaire de contact. On avait parlé de réglages généraux et là on va continuer avec la taille. Donc euh, on a la possibilité de régler la taille du bouton, comme je suis en train de le faire, euh, la hauteur du bouton si vous le souhaitez, d'accord, attention quand vous réglez les boutons, il faudra aussi regarder après le, euh, la version mobile, on, on verra ça plus tard, euh, la marche des boutons, en fait il s'agit de l'écart entre le, euh, le bouton et le reste hein, euh, des champs, donc on va mettre ça sur du 20, ok. Euh, largeur maximale sur tablette, ça, cette fonctionnalité faut la manipuler uniquement quand vous êtes sur la version tablette. Ok, euh, champ, euh, style de champ de test, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Ici, on a un taille style de la police, etc. Donc, bon, on peut donner la taille de la police qu'on veut à notre écriture et puis aussi euh, euh, la couleur. Euh, la couleur de, de l'écriture ici, au fait, ça concerne euh, c'est ce que les gens vont taper. Donc, la couleur là, je vais mettre du rouge pour que vous puissiez voir euh, la différence quand on va faire le test. Euh, je fais exprès comme ça, ça va taper dans l'œil. Donc, quand on va commencer à écrire dans ces champs, vous verrez la couleur qui va apparaître. Qui va apparaître ça serait cette couleur, ok. Euh, la police que vous voulez utiliser, la hauteur des champs, ok. Donc, euh, là, vous ne voyez pas grand chose, mais on peut juste pour que ça soit assez visible. On va aller regarder là, regardez ici, c'est marqué taille. Je fais 1. Et là, vous voyez, il y a les voilà, les champs sont entourés. Je vais changer un peu cette couleur. Comme ça, c'est un peu plus ça, un peu plus de style. Euh, du coup, quand je vais augmenter la hauteur de, du champ, vous voyez là, c'est un peu plus grand. Ok, donc c'est ça, c'est là où vous réglez la la, la hauteur des champs. Euh, hauteur de la zone de test. Bon, quand je fais ça, vous ne voyez rien. Pourquoi Parce que le champ concerné n'est pas là. Donc, euh, je fais un petit aparté. On reviendra là-dessus plus tard. Je vais rajouter un champ ici. Là, voilà. je vais ajouter un champ. Ça s'appelait espace. Voilà. Je vais l'appeler txt. Txt. Et là, je vais mettre texte. Texte. C'est obligatoire, non Oui, bon, peu importe, on reviendra là-dessus plus tard. J'enregistre, j'enregistre. Ok, il me dit qu'il y a quelque chose qui manque. Je vais mettre ici 100.8 oui, wde.fr. comme ça. tac il est content. Et là, vous voyez, ça, c'est l'espace euh, texte qui me concerne. Et on retourne sur nos fonctionnalités hein, pour aller travailler pour aller travailler cela. Bon, il fait cliquer « dessus si veut bien. OK. Donc là, la hauteur du test, si je veux réduire. Ça, c'est très bien parce qu'avant, on ne pouvait pas régler la hauteur du, du champ texte. Et du coup, les gens écrivent beaucoup de tests, mais ils ne peuvent pas aller regarder tous les tests. Là, vous avez la possibilité hein, d'élargir cet, cet espace. Comme ça, les gens peuvent voir tout ce qu'ils sont en train d'écrire. Et je pense que c'est plutôt super. Euh, autre chose... Euh, donc ça, c'est ce qu'on a vu, les bordures tout à l'heure, je, je rajoute ça sur 1, la forme hein, du, du, des bordures, donc si vous voulez que ça soit du très plein, du tiret, etc. pour le faire, d'accord, vous avez trois euh, choix, je vais laisser ça, c'est du tiret, si vous voulez arrondir les bords pour le faire aussi ici, et euh, le fond des champs actuellement c'est du blanc, si je veux mettre du rouge, ok, je peux décider, de la couleur que je veux mettre. Je vais ramener ça sur du bleu. Je vais faire ça un peu comme ça. Ok, peu importe. Euh, couleur de l'étiquette d'entrée. En fait, l'étiquette d'entrée, c'est ce qu'on avait ici. Donc, ce qu'on avait appelé libellé ici. D'accord euh, Si vous voulez jouer sur sa couleur, c'est ici que vous allez le faire. D'accord euh, Si je fais ça, par exemple. Euh, ok, vous voyez que sa couleur est en train de changer. Bon, ça nous intéresse pas. Nous, on va enlever le libellé. Euh, juste pour finir sur le champ de texte le champ de, de style de texte euh, il y a aussi la couleur de l'étiquette bon couleur de l'étiquette d'entrée c'est ça qu'on vient de voir euh, couleur de l'espace de saisie donc c'est cette couleur là hein. euh, bon ça a changé mais euh, bon voilà ça c'est au niveau du, du logiciel que c'est comme ça donc la couleur qu'on veut afficher pour hein, ce texte là c'est ici qu'on règle ça ok donc on va laisser ça sur du gris comme ça c'est pas mal Ok. La prochaine fois, nous allons continuer avec les couleurs, les couleurs générales, etc. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place euh, une formation hein, en ligne qui est gratuite. Il suffit d'aller sur notre site awde.fr et une fois que vous êtes dessus, vous scrollez jusqu'au milieu de la page. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur le, la page d'accueil de notre votre site et vous allez sur jusqu'au milieu de la page vous allez là c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer un compte et créer vous même votre site en ligne parce qu'on a mis en place une formation qui va vous aider étape par étape euh, nous sommes une agence donc si vous voulez qu'on crée votre site pour vous ce sera avec plaisir pour cela vous pouvez remplir notre formulaire en cliquant, en cliquant sur ce bouton ou euh, nous un mail directement à service.web hein, ou euh, appelez nous à ce numéro N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn et YouTube en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.